La légende du sapin, aux éditions Calicéphale, une histoire inspirée de la tradition orale alsacienne et dessinée par Thierry Chapeau. Autrefois, tous les arbres gardaient leurs feuilles en hiver. À l'approche de Noël, un petit oiseau ne put s'envoler vers les pays chauds. Son aile était brisée. Tremblant de froid, il va s'abriter dans le feuillage du gros chêne. Va-t'en, tu vas manger tous mes glands. Le vieil arbre le rejette. Le petit oiseau s'éloigne. Il se réfugie dans les branches du être touffu. Ne reste pas là, tu vas picorer toutes mes faines, ordonne l'arbre robuste. Terrifié, le petit oiseau s'échappe et se cache dans le boulot. « Je ne veux pas de toi, tu vas salir mes branches !» Et le bel arbre le chasse. Repoussé par tous les arbres, le petit oiseau se couche pour mourir. Viens Là, tout près, un sapin lui fait signe. Engourdi par le froid, le petit oiseau se traîne vers le gentil sapin. Ici, tu ne crains rien. Je te protégerai. La veille de Noël, un vent terrible souffle sur la forêt. arbres perdent leurs feuilles. Tous, seul le sapin reste vert. Il a recueilli le petit oiseau. Protégé par le sapin, le petit oiseau lentement guérit. Au premier rayon du soleil, il s'envole. Et depuis ce jour, le sapin est l'arbre de Noël généreux et protecteur autour duquel nous nous réunissons. Merci.